Bonjour à vous, bonjour les poissons, voilà c'est Yushka et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le tarot des cinq soleils, alors nous sommes dans la série du taroscope pour juin et là nous allons voir, eh ben nous allons voir le taroscope des poissons alors, les poissons, vous savez que pour moi, je suis toujours emballée par tous les signes, mais c'est vrai que le poissons, c'est vraiment un signe qui est très particulier, qui peut apporter, mais vraiment de la joie ou de désespoir, le plus, le... enfin, c'est vraiment, disons, le superlatif dans l'émotion, dans, dans la quête du beau, mais vraiment même, vous savez, le poisson également, il tombe, il tombe, il tombe et il se relève et tout, il représente également l'enfant. Hein, L'enfant qui à un moment donné porte à une, une certaine position dans le ventre de sa mère et boum il se retourne le moment venu euh, pour venir au monde donc euh, il est euh, disons en symbiose quelque part avec euh, le moment euh, de, de de son œuvre qui est sa propre la propre réalisation de sa vie vous voyez un petit peu là où je veux vous emmener tout simplement hein voilà alors euh, c'est naturellement, là je me sers, euh, de pour ce tirage taroscope, je me sers tout simplement du tarot des cinq soleils et c'est mon mien, oui, voilà, à chaque fois je le dis, ce sont mes cartes, je les ai peintes, je les ai construites et tout, donc euh, c'est vraiment un tarot euh, euh, qui, qui vient de ma propre réalisation, donc il allez voir sur mon site, où vous pouvez le trouver Staro bien sûr euh, vous allez voir euh, bah, bah, des tas de choses qui où, où, où, où j'en parle tout simplement et la présentation mais là on va s'occuper naturellement du taroscope des poissons qui est un signe tout à fait extraordinaire et nous sommes tous, nous avons tous une part de poisson en nous puisque nous sommes à l'heure actuelle encore, encore dans l'air du poisson. Mais voilà, nous sommes tout au bout de la queue du poisson quelque part, vous voyez, hein Eh bien, nous allons voir cette vidéo donc quelque part, mes amis, nous intéresse tous mais plus particulièrement, donc, le signe, enfin, la personne qui est née dans ce signe, l'ascendant, naturellement, ça veut dire encore autre chose, est la lune. Donc, là, vraiment, nous allons regarder ça. Alors, tarot des cinq soleils, il porte toutes les identités et les forces, donc... Euh, qui peut exister, que ce soit astral, de force, d'énergie, de lumière, de capacité, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut, hein? voilà. Et nous allons voir quelque chose de fantastique ici, cher poisson. J'ai tiré pour vous, euh, ben, la carte qui correspond au signe des poissons tout de suite en tête. Hein, voilà. Ensuite, nous avons la carte euh, qui porte donc euh, le dauphin, en premier, carte 19, pour moi. Ensuite, vous avez la carte lélite, hein, c'est la 20e. Et, elle porte, cette carte, le, la planète Mercure. Donc, euh, lumière, la tête, cérébrale, pensée, capté, captivée, captivant, lumineux. Voilà. Et ensuite, nous avons l'astre solaire, voilà qui est la onzième euh, carte hein, et qui s'appelle maîtrise. Nous avons la dernière carte, c'est la carte 21 quelque part et qui s'appelle puissance qui est donc une carte d'élément feu. Le soleil, on sait ce que c'est, c'est du feu quand même, c'est de la chaleur à l'état pur, hein, vous voyez. Et ensuite, on a vraiment cette lumière de mercure qui vient vraiment inonder votre signe, le signe des, euh, des poissons, donc. Mais alors ça, ça paraît tout à fait merveilleux, quoi. on a l'impression quelque part, hein, vous voyez, euh, d'avoir... Euh, alors déjà... Si vous n'avez pas encore vu de taroscope de ma part, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne avec ce taroscope. Je ne tire que quatre cartes. Le centre fait partie quelque part de votre, euh, euh, de votre cœur, c'est-à-dire ce que vous devez exprimer à l'intérieur de votre vie pendant ce mois de juin, donc, juin-juillet, donc. Euh, ce que... Euh, c'est comme le bouton qui va éclore dans votre vie qui cherche à éclore. Naturellement, il y a des conseils extérieurs hein, qui, comme des charges de l'univers, qui vous apportent des des conseils, un style d'énergie. Voilà. Là, on vous apporte un feu immense. Et là, quelque part, le poisson disons, vient, c'est-à-dire que soit feu, poisson, alors là je vais résumer quelque chose, soit feu, poisson, pas français du tout, c'est-à-dire que l'univers, disons, apporte à votre signe du poisson, c'est-à-dire à, -dire à tous tout, tout, tout, tout les messages, que vous pouvez arriver une forme euh, de feu et de chaleur. Euh, de feu et de chaleur. Bah Déjà, on, on va aller, euh, ça c'est clair, euh, euh, vers des jours de plus en plus beaux, de plus en plus chauds, de plus en plus emballants. Et évidemment, que le poisson que vous êtes, vous allez être complètement, disons, réchauffé, emballé, en vraiment, d'une certaine façon, vous allez être réchauffé, vous allez être mis en confiance, voilà, on va dire ça, donc vous allez vous détendre, vous allez être là, comme pour pouvoir absorber vraiment toute l'énergie de l'univers, en disant, mon Dieu, mais que le monde, il est beau, mais que c'est fantastique et tout, etc. Bref, il y a une espèce de pluie, euh, qui va tomber sur vous dans votre cœur euh, où vous allez avoir envie d'aimer, d'avoir envie de réchauffer disons ça, c'est un signe très altruiste hein, le poisson, hein, de réchauffer son voisin, d'apporter de l'aide de faire des choses de fou, de fou, de fou et là on voit qu'à l'intérieur effectivement euh, ça, ça peut euh, représenter euh, la, une carte de cœur mais une carte de cœur c'est-à-dire dans le sens de réfléchir euh, à partir du moment où tu t'engages dans quelque chose, quelque part, ce ne sont pas des sauts de puce, parce que ça c'est une carte, euh, le soleil qui représente également la régularité dans l'action, la régularité de façon en, en régularité dans euh, le côté, là il va falloir mettre dans le côté réel, réel de la vie, c'est-à-dire, euh, ne t'engage pas à faire des choses que tu ne peux pas faire jusqu'au bout, euh, par exemple, avec tes proches. Là, il y a également, disons, la la, la, carte Mercure. Et je vais vous montrer ça tout de suite. La carte Mercure, voilà, elle représente, déjà, là, il faut savoir qu'il y a le, le signe du poisson, ici. Donc, elle, cette, cette, cette carte absorbe, quelque part, déjà, le signe du poisson qui est juste à côté. Donc, il y a un message qui est tout à fait direct, disons, avec les poissons. Euh, et ben on va regarder de plus près cette carte et vous voyez qu'il y a un petit bonhomme en haut qui va chercher de la lumière et il y en a un, en définitive, qui descend en bas, euh, qui, qui, quelque part, euh, est pris. Euh, parler vous savez euh, quand on est tout en bas on sait pas si on est en haut vous voyez ce que je veux dire hein? alors là c'est un petit peu quand même troublant c'est un petit peu troublant euh... alors on va reprendre cet horoscope à première vue c'est un euh, ce sont des cartes qui sont absolument fantastiques qui sont merveilleuses où vraiment il y a une part euh, de continuité et de, de vérité de vérité dans le sens où vous voyez ici le poisson est absorbé par mercure parce que voilà c'est un jour mercredi et ici on voit qu'il y a deux signes de feu sachant que ces deux signes de feu quelque part sont en rapport avec euh, euh, le, le côté de comment on va dire posé euh, poser poser les choses euh, savoir les démarrer mais pour les poser pas en saut de puce les démarrer pour pour les jeter donc là il y a ça ça vous parle très certainement cher poisson hein, parce que vous êtes un signe très persévérant mais là vous en avez de marre vous êtes fatigué voilà je vous dis tout de suite vous êtes fatigué ça ça, ça paraît incroyable c'est à dire que ces cartes cassent un autre message c'est à dire que il faut que vous vous euh, reposiez de façon... La tête, oui, oui. De façon à ce que vous puissiez euh, tranquillement absorber les messages de l'univers, sans vous emballer. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a, euh, dans le mois qui va arriver pour vous, donc, euh, euh, bah, des, des, tru des trucs, des, des, des mensonges que vous voudrez, disons, avaler, parce qu'il y aura... Comme on dit toujours dans les mensonges, il y a toujours une part de vérité. Et c'est pour ça qu'il passe le mieux. Mais alors là, vous voyez, hein, là, en façade, c'est magnifique. Eh ben non derrière euh, ça peut cacher euh, vraiment disons euh, c'est un peu comme un piège à louette hein, ça viens tu verras là-bas c'est merveilleux euh, oui euh, moi je te promets je te jure que euh, et tu verras et regarde j'ai déjà fait ça et c'est déjà en place et tout bref là ce sont quelque part des discours euh, que vous allez entendre un peu manipulateurs alors, cher poissons, cher poissons, prenez du recul, hein, donnez-vous le temps et prenez l'énergie de l'univers pour vous ressourcer, voilà, et vous recentrer. Et pourquoi je vous dis ça Eh ben, regardez, là, vous avez un vin, la tête, et là, vous avez un vin, le cœur, c'est-à-dire équilibrer le cœur et la tête. Voilà, si la tête est emballée, regardez, disons, ce qui a motivé votre cœur, et vice-versa. Vice-versa. Comme le poisson, vice-versa. Voilà, mes chers amis poissons, je vous quitte. Merci de votre présence, et à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Au revoir.